Vous vous souvenez de ces séries sur la 5 Vous savez, l'ancienne 5. Euh, ces séries comme Supercopter, K2000, qui valait 3 milliards, etc. Moi j'étais un grand fan, c'est ma génération. Euh, mais euh, est-ce que vous les avez re-regardées euh, sur YouTube ou autre récemment Eh bien quand on regarde ça, on se rend compte que la qualité d'image l'image était quand même pas top. Mais à l'époque, ça ne nous choquait pas. Ça ne nous choquait pas parce que tout était comme ça et ça nous paraissait même futuriste. Donc tout ça pour dire que euh, comparé à maintenant et les émissions qu'on peut avoir en HD, en 4K et autres, on se rend compte qu'il y a une nette, nette différence. Dans les verts et dans votre vue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on ne voit pas, on ne le sait pas. On n'a pas ce moyen de comparaison qui permet de se dire wow, « waouh, je pourrais voir mieux ». Donc il est important, et d'une, d'aller faire des contrôles, contrôle même chez nous, chez les opticiens. On peut tester votre vue, etc. Et ça m'arrive tous les jours d'avoir des ordonnances avec des, des clients qui, qui disent oh non, mais de loin, je n'en ai pas besoin. Et quand je fais essayer la correction, ah oui, mais je n'ai pas envie de les mettre. Bon, d'accord. Ça, ce n'est pas, pas un souci. Mais rentrer dans la 4K, hein, parce que même au niveau des verres, il existe des verres qui, toujours traditionnels qui fonctionnent de la même manière que depuis 50 ans. Et il y a des verres 4K. C'est un peu la même chose. Donc si vous voulez entrer dans la HD, déjà, et d'une, faites euh, contrôler votre vue chez les opticiens, chez un ophtalmo. De toute façon, chez l'ophtalmo, c'est toujours bien d'y aller de temps en temps pour faire un contrôle, pas que de la vue, parce qu'il va aussi euh, regarder votre œil en tant qu'organe. Et euh, au niveau du verre, franchement, entrer dans la haute définition, vous verrez, ça change la vie. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt chez Atolaist.